Ok. Donc, pour, euh, bah, pour que l'on commence, qui connaît le syndrome de l'imposteur Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Si tu on est combien Je ne sais pas, 50. Audrey, viens ici. <rire> Audrey, tu vas tout devant et puis voilà. quoi. Ok, merci. Tu es à la bourre, hein, Voilà. <rire> Donc du coup, merci Miss. merci Miss, Donc du coup, je vais vous dire en fait trois euh, du coup, um, phrases. Et donc, euh, et donc, si vous vous sentez concerné, euh, euh, veuillez euh, le fait vous... la main. Alors du coup, non, j'ai dit une phrase. Il n'a pas envie aujourd'hui, en fait. Voilà. Avez-vous peur, de... Avez peur de poser des questions bêtes Un petit peu, quand même, je vais m'enlever. Ensuite, vous sentez-vous à l'aise pour parler à des juniors, mais, euh, à, mais donc, on va dire, euh, moins à, à, à vos pères <rire> Ouais. Et enfin, avez-vous le sentiment, à tout moment, que l'on peut vous démasquer dé dé et que les autres vous prennent pour des experts, gourous, ou-- ninjas, divas Alors, alors Un peu des gens OK, merci yes okay. classic uh, beaucoup. Donc moi du coup c'est Aurélie au Vache, je suis euh, développeuse depuis euh, 13, 13 ans maintenant. Je suis euh, organisatrice de conférences, je, euh, je, je, je, je, je suis leader euh, d'une association de Women in Tech qui est donc euh, de, de, de chez, chez, chez France. Et donc, je suis ma, ma, ma, ma reine pour elle bouge, euh, etc. Je, je, je rédige quelques, ah, ah, quelques, ah, ah, ah, ah, quelques articles techniques. Je bégaye également, hein, voilà, quoi. au cas où, euh, au cas où, donc, euh, au cas où, on, au cas où, on ne l'aurait pas, on va dire, euh, des, des, des découvert, et je suis impotente. Pourquoi on, on, on va le savoir après. Je suis là devant vous, mais je, je, je, je, je n'y connais rien. Je suis nulle. Je. S'il <rire> vous Attends. Je suis nulle. Je, je, je ne me sens pas légitime. Je, je, je, je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour faire ce talk. Et je me demande si, si les gens découvraient que je suis une quiche. On va arrêter les conneries là. <rire> On arrête ça, il, il, il est temps de, de, il est temps de euh, stopper, d'écouter en fait une voix qui, qui nous dit euh, toutes ces phrases qui sont fausses. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur C'est une histoire de Perception et de comparaison. Je pense que comparer aux autres, je, je, je ne sais pas grand chose, alors que la réalité, elle est tout autre. Je sais un tas de choses que les autres ne savent pas et inversement. Ce phénomène, il, il a été dé détecté tout, tout d'abord chez les femmes, mais il touche autant les sommes et euh, près de 3%, 3 des dirigeants et on a constaté qu'il touche tout par, particulièrement les développeurs. <rire> Alors il, il se euh, manifeste sous sous la forme d'une petite petite voix qui nous rabaisse. Et donc, en gros, euh, certaines personnes sont persuadées qu'elles ne méritent pas leur succès. Et que c'est une euh, grâce à la chance ou bien au tram tram travail à des, des, des autres en fait, alors que bah alors que non, c'est, ce, ce n'est pas non, grave, grave, grâce au travail au tra des autres, mais à, à, leur, à leur accomplissement personnel. Vous euh, savez cette euh, voix qui qui qui qui vous dit euh, peut-être que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'avez rien à apprendre aux, aux autres, cette voix a tort. On écoute plus. Ça y est. Donc, on, on, donc, du coup, nous allons voir quelques tips pour la combattre. Règle numéro un des connaissances. De, des compétences et des victoires, tu vois, ou pas <rire> est bon. on, on est très fort pour pour photo flash mais bah on on est vraiment beaucoup moins fort pour se trouver des euh, qualités. Donc, par exemple, on peut euh, commencer par faire une euh, liste des connaissances et des compétences euh, bah, que l'on que a à, à, acquises. Pourquoi pas sous forme de mind ma ma map. Une mind map, c'est comme, comme une liste. Mais ça fait euh, marcher les deux parties hein, de, de, de, de notre euh, cerveau. C'est euh, pratique pour prendre une décision. Et là, du coup, dans d'autres cas, pour savoir où, bien, euh, où on, on est. Il n'y a pas de petite euh, victoire. Nos erreurs sont sont là pour nous permettre d'être meilleurs. Et on apprend grâce à elle. Règle numéro 2. Je bois <laughs> Règle numéro 2, boire. Règle numéro 2 bis, du coup. Tes euh, amis, tes pères et tes communautés, tu trouves Verain. Entourez-vous d'autres développeurs? Faites partie d'une communauté ou d'un meet-up. On n'est pas seul. Donc, à titre personnel, être une chef m'a permis de me sentir entouré et euh, épaulé et de faire des choses que, que je n'aurais jamais euh, imaginé faire comme ça hein, voilà et donc et ben, ce qui est euh, très très important donc savoir, c'est qu'on on est plus fort à plus d'heures en fait on ne peut pas tout savoir et ce n'est pas grave. Apprenez de votre père auprès d'un mentor d un, et, et d'un modèle. Règle numéro 3. Partagez et contribuez, tu pourras. Et écrivez quelques quelques articles techniques dans votre blog, puis dans un blog dans l'entreprise, et, et, et après dans des magazines ou, ou ailleurs. Cela permet euh, d'approfondir vos co connaissances et ça vous, vous, vous, vous c'est vrai, que vous connaissez plus... plus, plus plus de choses que ce que vous pensiez vous pourrez vous pouvez partager un retour d'expérience, faire un talk. On y va par, par, par étape en fait. Donc en commençant en entreprise, puis dans des mais et, et et donc après dans dans des conf comme comme ici Quand on peut euh, pas quand on peut trans <rire> mettre euh, notre passion <rire> en, en allant donc par exemple à, à des coding goûter à, à des euh, à des des Vox for Kids pour, pour, pour, pour aller voir des enfants ou bien en faisant des interventions dans des collèges et, et, et, et des lycées et, et on peut également aller transmettre auprès de sonne en, donc en reconversion. Ou tout simplement, je vais trop vite, on, et on peut contribuer à, hein, à des projets open source sur euh, GitHub en, en y allant, encore une fois, tranquillement, par, par étapes. On va commencer par comme, corriger de la documentation quelques euh, quelques fautes euh, d'orthographe, on, on va ensuite euh, causer quelques, quelques bugs, puis euh, puis euh, créer quelques fonctionnalités ou tout sans, sans, simplement tuer ce, ce que vous venez euh, d'apprendre, même si vous Pensez que tout le monde le savait avant vous. Règle numéro 4. Du feedback, plutôt que de la validation, tu demanderas. Demandez du feedback, mais évitez de demander une validation externe. Il y a une différence et et, euh, et, euh, et euh, donnez-en, également, c'est très très important. Règle numéro 5, du performing tu feras à deux, ou à plus de six heures, cela permet de faire monter en compétence, ces collègues et, et, et, et, et, et vos collègues aussi, ben, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous feront monter en, en, en, en compétence. Règle nue, mais aussi c'est très très très important c'est l'acceptation. Oh. Ou pas encore une fois. Vous n'avez pas à être parfait et personne ne l'est. Vous ne pouvez pas être un cadre en Java, Rust, Go, programmation fonctionnelle, serverless, CI, CD, et personne ne, ne le peut. Si vous vous trouvez nul dans une compétition, pas particulière. Cool. Vous commencez donc à vous enseigner sur le topic, un, un, un, investissez si un, peu, peu, un peu de temps, et vous, vous, vous ça perd, vrai que comme de la euh, peu, peu, petite voix, disparaîtra trop progressivement. Vous avez proposé un talk à une conférence et vous n'avez pas été accepté. Vous n'avez pas eu le job que vous espérez. Ce n'est pas grave. Le refus n'est pas un échec. et il faut l'accepter. Alors moi, il y a quelques années, j'avais voulu faire un master en tant qu'à Toulouse. Alors il m'avait pris... Euh, par dos c'est cool. Je, je, je me rends du coup donc euh, à, à, à, à l'oral. Je rentre dans, dans, dans la salle. Il y avait une table avec euh, huit, euh, huit euh, mem membres du jury et euh, commode. Non non c'était là voilà. Pas pas vraiment comme commode. Donc et bah oui, c'est énormément dégayé, normal, comme comme comme comme, comme là d'ailleurs. <rit> Smile. <rit> voilà, Smile. Et, et donc en gros, à, à, à un moment, tu as un gars souris, qui me demande de, de m'arrêter. Vous ne savez pas parler. Alors, je vous avoue que ça fait très mal, <rire> vraiment très, très mal. Euh, bah, tu, tu, tu, tu, tu ressors. Et puis, quelques temps euh, après, du coup, j'ai eu le, le, le, le bah, papier. Non, bah alors, blablabla, blablabla, hein. bla, bla, bla. nous sommes dans le regret que, gna, gna, que bah, vous n'êtes pas prise. Alors que j'avais seize dans mon dossier en fait. Donc en, en gros, même si on, on, on a des bâtons dans, dans, dans les roues, donc, donc on peut quand même faire, faire le travail que, que l'on aime, en fait, sans ce précieux plus +5. 5. Et dans un autre euh, euh, registre, en fait, tout le monde fait des erreurs. Et euh, ceux qui en font pas, c'est ceux qui ne font bah, pas, pas, pas grand-chose au final, en fait. Et il y a une euh, citation de. Euh, es là que j'ai, en fait. C'est bah, là, je ne perds je, je, je, jamais, soit, soit je gagne, soit j'apprends. Et bah, c'est vrai, bah, quand qu qu qu on apprend, qu à, qu à on apprend de nos expériences. Et il, il y a quand même quelques avantages au syndrome de, de l'imposteur. Il y a, alors voilà, <rires Voyager Internet> il y a euh, du coup l'humilité. C'est une qualité très importante pour un développeur et pour une personne en général. Euh, ce n'est pas grave de ne pas savoir répondre à, à une question, Merci. mais c'est très important de, de, de, de, de le dire. Le, le, le, le, le syndrome de l'imposteur n'est pas une fatalité. C'est « servez-vous-en » pour vous améliorer et, et vous prouver que vous... ça, c'est vrai. Vous ne décevez per, per, per, personne, ni vous, ni les autres. Le syndrome de l'imposteur, quoi qu'on puisse en dire, est une bonne chose. Si si. C'est vrai, c'est la permet de, la permet de, de, de, de, de, de monter en compétence, de travailler sur un topic et de partager à donc à, à tout, tout, toutes les personnes que vous et et du coup souffrir de ce syndrome reflète que vous êtes de, de super personne donc arrêtez d'écouter cette petite voix on va faire non, arrêtez, <rire> arrêtez, arrêtez, parce que vous êtes légitime. Merci beaucoup. Mmh. Merci. c'est trop bien. Alors, c'est très très, très important. Donc, donc donnez-moi des, euh, des, des retours, en fait. Oui, euh, même les très, très mauvais, je, je, je, je les garde. Même ceux qui font très mal également, des vox. <rire> voilà, pareil, <rire> love. Mais c'est très, très important, en fait, pour, bah, pour, euh, pour euh, ça, ça, ça, s'améliorer à chaque fois. Avez-vous des questions et attendons le temps, chef? Deux, trois minutes, avez-vous des questions du coup là? Ou pas? Vous êtes légitime. Vous êtes légitime. Non? Si? Eh ben Ou... Est-ce euh, est que le syndrome de la peur, enfin le syndrome de l'imposteur, c'est que la peur est pour l'intégrité physique, pour, euh, disons, euh, notre confort, notre, euh, puisqu'on n'aime pas trop le changement en, fait, en général, et que finalement c'est ce qui est, est notre, aussi, notre danger, notre risque, euh, et c'est ce qui nous amène parfois à nous sentir euh, comme un imposteur, parce que finalement... On se sent un peu largué et on se dit, bah, est-ce qu'on sert encore à quelque chose Alors, bah, bah, euh, en fait, euh, comme, comme on dit en fait, euh, sou, euh, comme on dit, du coup, euh, souffrir de ce euh, syndrome en fait, c'est c'est donc du coup quelque chose qui est en nous en fait. C'est une peur, donc ça, ça revient du coup à ce, ce que t'as dit. Mais bah, ce, cela nous donne et également, je pense, donc le courage. Et du coup, tout, tout, toutes les billes pour, pour, pour affronter donc euh, tout, tous les jours, on va dire, bah, donc, dans des galères ou, ou, ou des... ou des... <rire> en fait. Donc, oui, c'est en euh, bah euh, nous, en fait. Mais, bah, mais euh, bah, faut, il ne faut, faut, faut, faut pas prendre ça pour une, une fatalité, en fait. Il faut son, son, son, son, son servir, du coup, pour, pour, pour, pour, pour avancer. Il y a encore quelques questions, je propose que vous ne les fassiez à la pause, comme ça on aura le temps de faire la rotation. Merci beaucoup encore. Merci à vous.